Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, ça, ça clignote à ta mort, et il y a un chien qui gueule. <rire> non, bon, là, on va pas jouer avec que des amis, ça me les enlève. Nos players, combien voilà, nous player, voilà, sinon on voit deux. Donc là, on est sur, on est sur Sonic 1 multiplayer. Ouais. On peut jouer ouais. à 4 on n'a pas de 4 minutes. On a maintenant le club. Ça joue avec ça. Avec la croix. Ouais. Bah après, t'es deux hein. ouais. ouais. le deuxième joueur, ouais, tu sers rien. Je sais pas trop, je sais pas mort là Mais non, on tue à quel point Ouais, mais sinon on est mort, on va le suivre. Ouais. Uki, où vous... T'es tel Ouais. Ah j'aurais de prendre deux Sonic Non mais eh, euh. Enfin sans t'aurais dit je suis qui J'ai dit bah t'es Sonic <rire> Ouais mais lequel <rire> On a deux Bah ils auraient dû mettre Shadow en fait Ouais mais si tu veux prendre deux, deux plus rapides Ouais c'est trop que... Le château est plus rapide que Sonic. Sonic. Ouais. Sans se. Non sans. Euh, que Sonic. Sans se téléporter, c'est qui le plus rapide Ouais ça va. Ah. Je peux faire ça aussi. Un stage Ah ouais, la manette, elle a pu choc. avec le 26 là ouais je peux te faire voler mais ça ralentit de quoi regarde à... voit que c'est ralenti. ah oui c'est bizarre pourtant on est que deux enfin on a deux boutons mais qu'est-ce que tu fais je peux faire un speeder? Hein. de plus à l'époque hein. c'est bon je les ai tués sonic enfin pas tous tu vois si je peux prendre les télés. Mais... Wow Oh tiens. Ouais, c ouais, c que ça presque Oh c'est bizarre ça rend l'anti comme ça Ouais. Bah pourtant c'est Wow wow Tu m'as TP en fait. Ah en fait c'est que Tess est plus rapide que des autres en fait. que c'est encore plus lent donc c'est pas la peine. Oui mais Tess le deuxième qui va plus. Là c'est mon pc qui est sur internet qui doit faire Il Faudrait que je mette.. Ouais faudrait que j'enlève l'internet, je pense que c'est ça et la mienne sur mon ordinateur que vraiment, hein, vraiment, ce moment c'est lui il les lag pas comme ça le ouais, ouais, coup de... Ah, de quoi non, que Ça le ouais ça clignote ouais. mais en vidéo ça on verra pas ça c'est que nous qui nous tiendrons euh, ok c'est nick il s'est arrêté comme ça alors ce soir il est pas dur à faire faire un long film là tu peux faire ça aussi là ça sera le plus utile ça va être un boss c'est pas si bon moi hein oh je crois que je suis en l'air mais qu'est-ce qu'il fait saute il est coincé mais saute ah, ah, tu m'as tué Enfin, en touchant, j'ai pas touché Robotnik. Regarde, je passe à travers. Quand tu touches. Ouais, tu tu l'as touché toi Tu peux voler toi. Ah, il une En même temps, il était bloqué. En tant tu vas faire le. <rire> le... Je pousse. En tant que tu es dans le niveau de feu là. Il a... Ah c'est d'autres euh... Ouais c'est chiant il clignotement en comment euh, les gens ils vont pas le voir ça. Ah ouais marble zone oh. Je sais pas s'il reste mieux le bien sûr vois Bah il pas déli. vies oh, putain oh, ouais, ouais. Enfin, ça va on a so un fichier sauvegarde quand même ouais, ouais, est bizarre, quand Tu vois quand tu fais touche Oh il chat -oh, j'ai vu que allais faire tous tes anneaux et mourir non, mais à chaque fois que t'es. Oh! À chaque fois que t'es là, mais pourquoi il vole? On peut le. n'arrive Non, mais non, Tess il va aussi être tonique en fait, toi. C'est ça. Euh, normal, mais je trucs du tout. Non, mais quand je. Ouais, on... euh, du coup, il faut faire quoi là? Bah, faut que tu pousses la, la caisse contre le bouton. C'est sûr que c'est quoi? Faut pas lever le truc? Non, faut que tu pousses la caisse. Non je pourrais pas passer. Voilà, reste là, alors. reste là hein, parce que euh, si tu vas là, tu es encore là. De... Attends mais ouais. me tue pas non plus. Hein. La fin de, de, de, du jeu. Vas-y. Pause. Je pas tomber. Hein mais mais les dégages. Mais c'est lui hein. Moi j'ai pas bougé. Ah. <rire> on se bat pour une quête. Euh... Peut-être on est pas mort. Hein. Oui, bah c'est pas mort pour tout. Moi je peux, je peux pas mourir. Mais... Attends. Non. Une ah jolie. putain on avait juste là à venir hein. Salut Ah enfin, ça pas marrant. en fait Hop Dépêche-toi Dépêche-toi d'accord On m'a dit qu'il y avait de la laf Non mais pour... Euh, pas ah, tu vois euh, c'est bizarre parce que là, là t'es pas marrant ah. Je Ouais ah, du coup... Ouais bah, pourquoi ce mot-clé là Bah parce que moi je suis un... un ah, mais pour pas que tu meurs bah, Je vois rien Tu sais tu vois bah Il se fait de ne pas aller trop vite c'est tout, parce que là tu vas nous donner des choses. Mais en même temps, si tu te dépêches pas, tu vas aller te faire écraser. alors euh... Oh hey, non, ça ralentit Oh non, mais c'est quoi ce truc là Je peux voler à l'infini. Euh. Non, mais laisse-moi alors. <rire> de toute façon. Attends, moi je peux les activer en fait, les caisses. C'est quoi ce bordel Oh, ça va pas, aussi... ouais, pas c'est chiant. Hein. Euh, tu veux pas la prendre non. tu m'as tué. Non attends. Ça on <rire> ah, bah bah <rire> dis, ressatte dans la lave. <rire> bah moi je peux hein. T'en fous. En vrai. Mais attends, moi je peux aller faire descendre, c'est tu sais que moi. Ouais j'ai fait descendre. Ils descendent de toute façon, mais c'est parce que des fois ça ralentit. Non mais en fait peu. ils descendent quand tu te rapproches de. ça fait ralentir ce disque en fait. Bah t'as vu Ça a ralenti, puis d'un seul coup ça a été plus vite. Ah, ouais, on a des gens finis, je crois. Parce on est deux chien tu veux pas le prendre Mais tu peux aller dans la lave une fois. Oh, c'est pas ça qui fait bouclier. Qu N'importe hein. quoi, je suis mort. Je ah non, je suis là. <rire> mais pourquoi ils ont fait ça comme bouclier C'est bizarre. Non, c'est Internet derrière. Parce que moi, ça oui, mais fait mais ça. Aussi, hein. oui, bon. bah, moi, ça, là, fait. ça va faire ça. Ça va. Avoir... Il va aller plus vite d'un coup. Mm. Mais Et... j'étais là. Oh désolé. Wow Attends, je vois pas moi. <rire> moi je suis monté. Hein. Ah je suis là. vas <rire> Toi t'es Oh je suis failli me faire écraser. Ouais bah moi aussi. Bah c'est moi, euh, moi c'est pas grave. Toi c'est grave. Ah ça m'a TP. Tu veux que je te fasse passer Mais non, mais as... <rire> Quoi Non ça, je l'ai pris lui. Oh non. T'inquiète. Ah <rire> je suis là. J'ai pris des anneaux en, en allant. Quelle oh. <rire> moi je t'ai fait... là Non, ça fait hein c'est moi qui a passé le pas en premier. moi j'arrive à jouer avec Thes. Ouais, le sou. C'est quoi, c'est une course rapide Donc grenier T'inquiète pas, je te dis du penses. Mais en fait, moi je m'en fous de toi. enfin toi t'es immortel, Mais toi tu peux m'aider à ramasser des anneaux si tu meurs. Enfin, si je meurs. Ouais. tu peux m'aider aussi. En fait, je peux passer tranquille, moi je suis obligé de me prendre pour curer ça. Non ouais, c'est ouais, pas vite avec elle. Parce que tu peux jeter dans la lave, tu t'en fous. Oh ah putain. Pas grave. T'es où toi t'es t'étais parti là-bas au bout Je vais pas te tuer, okay. okay. wow. c'est C'est bien le mode multi mais c'est comme dans Sonic 2 en fait. Okay. Moi je connais le niveau mais toi tu <rire> le connais... <pas. rire> Dans la lafté non Ah c'est ah ouais, dois... chaud <rire> Salut Salut Oh là là ça ralentit je suis Non non non non non je euh, me fais pas sauter dessus tu m'as fait Oh là le flash noir là Ah tu m'as buté hein ah ah c'est quoi ça Mais pourquoi j'étais en vol Non non Oh, ok <rire> Non en fait, tu peux me porter jusqu'à là-bas Oh il a hein. oh, Je t'avais dit que Marmolzone c'était pas là Ah nan Ah t'es là Ah non, tu m'as bloqué ah, arrête, ah, arrête Tu m'as tué encore Oh putain mais il devrait pas que. Ah, de... ah non mais tu m'as tué surtout. Tu m'as jeté dans le lave. Non pour Sonic, t'es sûr que Tess est ton pote parce que t'as ouais, tué, C'est bien ça. Ah mais quand t'es Tess qui tue Sonic J'imagine que as game over. Merci. Oh ouais, Oh <rire> m'avoir acheté dans la lave, c'est cool. J'aime Thèse. J'aime J'aime bien je que tu m'as fait J'aime hein. <rire> ton truc tu c'est fous. je sais mais que tu mais c'est je on se connaît pas encore hein T'as voulu que tu joues une caisse Bah cette fois-ci tu me tues pas Bah ah non c'était pas toi qui m'as tué quoi. Il m'a tué et on, on, on tue. mais c'est bizarre que ça bug comme ça normalement c'est pas censé. Je vais pas prendre le bouclier sinon ça te pire Mais pourquoi il est comme ça Mais il est déjà sur la lave Cette fois-ci tu me prends pas dans tes bras parce que m'a tué à un fois. Bon cul. Alors je te pas. Ouais. Ah. Oh, je suis pas tombé. As activé un autre bloc. Ah, ouais. à 4 c'est de ça doit être pierre du coup les, les bugs. Non. Ouais. Après niveau dure longtemps dans ce ton... oh la la m'a pas touché j'ai j'ai la la la la la euh, la mmh. mais... ah, ah, ah, ah, ah tu la la la la la ah ouais. oh. <rire> Ah Chaud, non ah, ah ouais Ah t'es ouais. On a tout passé ouais, ouais. Ah on peut l'apparaître On est trop d'amac C'est un... Ah tiens j'ai abusé Allez Sonic on y va <rire> Pourquoi, parce que ça bug encore Pourquoi Ah c'est normal que t'es soit devant Sonic là Mais j'ai l'air beaucoup alors Sonic <rire> J'ai shooté ton coup là mais il y a un mur là, on peut faire pareil. Si tu veux prendre les rings, tu me tues. Voilà. Je suis un cercle. Ah ah. Je suis tombé, je suis revenu. Tu veux pas que je te fasse voler Ouais, mais. Euh... Mmh bah saute Attends, vas-y. Là. Et là c'est moi qui vole. Il peut bah... passer en dessous hein En Attends, j'essaie de... C'est ouais, Bon, Bon, euh, c'est je, suis cool. <rire> je meurs non, dans non. Un Euh, ouais. Ouais. Ah, il ah, n'y a pas un passage sur ouais, le Non, mais tu peux... Tu peux passer Ouf. tout, Tu peux passer tous les niveaux. Attends, tu peux passer tout le niveau. Attends. Je eh au bon moment Ah mais Je Je suis pas. Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis Ah je suis là euh... Attention au souris enfin... Ouais. Oh y a. Y a... J'aime pas quand je vois comme que... Attends. Il non il y en a encore deux. Je a pas de... Ah j'ai cassé tout. Pourquoi je vous TP ah, il est trop fort. Il va pas. Ah, ça fait une bonne chose. Tu as fait Bah non. Il fallait que tu sautes. Parce que tu me tues à chaque fois. Si je suis plus. Oh là, attends, attends, attends. On me termine. J'aime bien le tuer sans casser ses parties là. C'est un peu ça. Ah, moi, je peux tuer comme ça, mais pas toi, bon, d'accord okay. Ah, bah, il y a une tête, mais il ont a un Ah, ouais, je vais te chercher. Ah, oh, il avance ah, Il est dessus. Eh. <rire> hey. Mais il va pas revenir. Il va pas revenir, le bloc. Ça faire. Ah, c'est de te faire comme ça. Il a fait, ouais. donc il fallait non, là. Non, là non. Oh Je peux pas, c'est loin. Prends les anneaux. Je vous Je veux Je pas. Oh. Je ah. oh, pas. Je Mais Je veux Je le Je veux Je veux c'est veux Je là Je ah non, mais pourquoi t'as sauté Mais prends-moi T'as des mains Oh merde <rire> <Wow>. <rire> Non Ah, c'est là qu'il faut aller. Voilà Merci tête ah, bah, T'inquiète ah! Oh non! Mmh. Oh, du chaud! Ah, tu... ah, mais en fait, c'est pas rouge, c'est rose! On a pas encore eu de machin! Non, non, il y en a plus! Bon, tu y vas ou quoi? Ouais. Sur la plateforme, on hein, pas pas dans le feu! Ah! Ouais. Attends! Mais je m'occupe! Ouais. Oh, il y en a un! Un check! Ouais. Derrière! Ouais Je sais pas si je peux les prendre moi par contre Mais bah, vu que tu m'as tué je sais pas Si je peux prendre Ah non, non reste pas là -haut. Oh il est... Yo, yo, yo, yo, il est là Il a ralenti C'est chiant hum. un, un Sonic un jeu le ratou Mais je pense que oui je peux prendre les coins parce que regarde je t'ai cassé les blocs. Parce qu'avant on pouvait pas. Oh ça faut le prendre. Oh j'ai activé en fait. Ah il y en a un deuxième oh, putain ah, Pire que je suis merde. Regarde t'as pas peur du canon. <rires> je fais exploitant. Ah c'est chiant quand tu sautes pas. Hein. Attends, je vais me poser. Parce que je perds de. perdre d'attitude. Ah ouais. Ah ouais d'accord ok en fait on peut voir Ça peut pas faire ouais. <rire> bien, tu vois Voilà ouais. bon, <rire> On s'est en sortie c'est bon Il y a un truc Il y un truc là Ah ah ah ah je sais pas par là Non c'était pas par là Par que... vais... bon, Ok c'est bon tu vas tuer Ok moi je suis au-dessus alors je suis fait shooter pour toi je suis là. Ouais mais laisse moi. Oui non mais... Mmh. Bah moi laisse moi bien. Ah, putain, quoi. Je suis toujours devant toi aussi. Ok c'est bon je vais te tuer sans lancer de l'autre côté. <rire> c'est bien tu... Euh, tu... <rire> pas... J'ai fait pareil que toi. Vaut <rire> mieux pas que je le pousse. Il rien à monter dessus, mais pas trop, c'est drôle. Ah, je pense que là faut attendre. Non, non, non. On va pas faire comme ça Ça peut descendre. C'est le feu, je pense. Moi, je peux voler, je, je suis tranquille. Mais toi. Ouais. Puis moi, je peux aller dans le feu donc. Euh... Non mais vas-y Faut aller où Bah faut aller à gauche On vient de la droite donc faut aller voir. Ouf. Moi j'ai mal au doigt à force. Oh non voir de la plateforme euh, précise là. Qu'est-ce qu'il fait Il vole à l'envers Je suis où moi encore Ah je suis Ah tu te rappelles de ça On ouais, ouais. Ah bon ouais. Ouais, tu peux en remonter direct. Ah si t'es bon Ah oui. Oh bon. ah, pile Choupi. Ah c'est pareil C'est pas vrai Ah arrête-toi, arrête-toi Je sais pas si tu m'as vu Comment il me <rire> tente C'est chiant D'attendre comme ça ah mais t'es le vol pas <rire> tout seul, on s'en fout de toi Ah mais moi je peux prendre le panneau Mais je pense que si tu sautes on peut prendre un, un petit peu plus de vol. Pff, il y a un bloc là. Oh c'est Ouah oh, C'est chaud T'es y a un bloc Ouah tu m'as fait sauter Ah je me. Ah j'ai point C'est-à-dire qu'il y a un bloc. Ah, attention on change de côté là ah oh, si hein, d'accord ça craint carrément c'est de la tierce, ça devrait pas un Ouais, ouais j'ai tué tu vois le deuxième joint il chine te... on <rire> bah, avance hein quand même on sauté dans la lave allez hop, euh, hop. je t'ai sauté dessus à la fin <rire> en ah, vrai c'est sympa hein, le mode hein. Putain elle rester 7 minutes ici Alors le niveau du cas casque... ouais, parce que si je meurs ça va pas ouais. Ouais. Ok Elle est dessus normalement non Non ouais. ça va Mais heureusement T'es il est immortel hein Imagine Imagine il est pas immortel ouais. Oh non, ça, ça Mais. Oui il fait un, un saut, je vois, pas. Euh... Je pas si t'as vu, t'étais devant le bumper, C'est bizarre. Bon ce niveau encore là, oh là tu prends en dessus. Je sais pas ce que Ah bah ici c'est pas du coup. Je <rire> sais pas ce que t'as pas sauté. Ah Sou tes effets. Ah ici ça bug pas ici ça. Ah enfin, pour l'instant. Oh, je, je prends tout. Hein. Je sais pas pourquoi mais je préfère jouer le deuxième ème tour. Oh enfin, j'avais vu les 2ème aussi c'est possible oh, parce que le du pas c'est un autre truc. Euh... Ok il y a pas ce truc qui est... Je sais pas où je prends ou où je Je sais pas où Ah veux. Ah c'est... Ah mais ce niveau aussi il y a des trucs d'attente hein. On est dans hein les gars. Bah ok d'accord c'est le premier mais quand même avez pu faire un truc hyper rapide et tout mais là on est comme si bah, là on est comme dans un jeu mario en fait j'ai que je me avoir. est ce que dans ce niveau c'est utile euh, thèse je pense quoi euh... j'imagine tu prends sonic toi aussi parce que j'ai essayé on peut prendre aussi sonic hein. on peut prendre deux sonic mais pour là pour trop connaître euh, bonne chance hein. Ici, ça bug pas, c'est le niveau qui bugait. Il y a moins de détails. Ça. Oh, il nous est. Il Bah non, mais là, je vais me faire shooter dedans, hein. vous rigolez. Pourquoi ouais. oh, il y a des endroits on a Alors Waouh, on a gagné. Ah, ça va en plein niveau. Oh on va trouver un mise au Ah quand je perds tous mes anneaux ça ralentit à mort Ah le lag Wouah Ah si hein J'ai perdu tellement d'anneaux que mais c'est pas logique ce jeu, il fait bugger mon PC parce que c'est tout premier. dans la conscience Même si genre il un personnage en plus, c'est pas pour ça que ça va bugger. Mais à 4 c'est doit être pire en fait du coup. Bah, ouais. Après, il hein, les... y a des parcours ça. Hein. il y a des parcours. Hein. Bah après, et... Et les autres personnages ils meurent pas, il y a que Sonic qui meurt. C'est suivre bah surtout si tu joues y oh, oh putain il m'ont fait peur lui là <rire> il apparaît comme ça oh non je vais pas être bloqué comme toi ah, non tu j'ai une star de histoire de.. une de trucs en fait l'écran à chaque fois ouais et puis, ils sont ils sont téléportés automatiquement ah, alors on va voir ah c'est comme dans Sonic 2 tu sais je rappelle dans Sonic 2 on a fait ça et puis tu téléportais à chaque fois. Ouais il, faut... il est super contexte, le complexe. Ouais yeah, mais tu vois en fait bon, par par contre la là... Oh là là je sais plus parler. Et la téléportation c'est bien mieux parce que en fait euh... Elle est bien mieux parce que.. Euh... Parce que ça fait pas voler le personnage, ça téléporte directement avec un petit train d'invincibilité. Et ça je trouve que c'est une, une meilleure idée parce que je vais essayer de voir si c'est pas. Ah non c'est le niveau qui fait bugger. Regarde là j'ai bouclé, ça va ah, le faire. je, suis venu, ça. Oh, je Ouais c'était l'autre niveau qui prenait beaucoup trop de ressources je sais pas pourquoi. Ouais. <rire> je pensais que dans ces deux hôtesse il pouvait voler, mais Mais Mais tu m'embêtes là Mais je suis coincé ou quoi Bon oh bah non moi oh, j'ai plus d'amis au à cause comme... de ces J'ai trop peur parce que je c'est toi d'amis <rire> Si je pouvais passer devant... Oh Oh merci Tess tu me sauves Vas-y continue à droite hein Vas-y monte Oh oui Test c'est utile en fait Bah non tu montes tu vas en haut donc tu sais pas où tu vas. Pas de Ah mais c'est bien quand ils font monter parce que c'est toi qui dois monter et pas. Enfin l'inverse. Ça va bien. Ouais c'est un cas quoi. Bah on avait ce niveau-là dans le jeu d'horreur avec le club c'est un ah, genre je vais te, faire, euh, te faire prendre le checkpoint pour voir si tu pouvais le prendre toi non tu peux pas okay. moi j'ai envie de prendre deux toi te... t'as pas les effets de course euh, ultra rapide ça c'est con même si tu prends en fait le thèse il peut prendre les télé sauf que le problème ça donne pas à thèse ça donne que à sonic après la truc d'inversibilité ça sert à rien parce que t'es déjà invincible de base Mais un truc de vitesse, ça ça va plus te le donner. J'aime pas quand c'est des euh, des comme ça. Ouais, ah, on s'occupe plein de oh, ils ont pété un cap pour. Ah tu vois. Tu vois quand il y a plein de rings. Voilà, oui, ça va rien dire parce que voilà. Ouais oh, tu me pousses je crois non là c'est plus lent mais il y en a deux j'aime bien l'intérieur où il y a des rings je le fais est toucher comme ça et on voit le top <rire> non tu vois ça fait déjà tenu les... bah, maintenant je vais faire un peu faut descendre c'est pas du tout il y a trois qui fait des trucs ah checkpoint et là on a un point je crois bah d'accord c'est mort. il y a un vide en dessous donc il faut, faut, faut que je fasse gaffe ah j'aime pas cette plateforme Pour faut rester au en fait. de oh, non c'est une plateforme. Oh oui. Ah ouais, oh, ils, ils ont changé ils ont pas mis... Pas, ah je suis pas... faut oublier que tu ailles pas. Euh... Ouais mais... Normalement on est censé mourir là. Ah mais oui mais... Et pourquoi il t'en va Bah je sais pas si tu pourras y aller. Hein. Ah si il y a une plateforme mmh. Qui ah Je t'ai buté. Attends, bah Tu es. Ah le temps il continue Ah, ouais, je suis pas tombé. Ah Qu'est-ce euh... <rire> <rire> que t'as fait Bah ouais. Wesh. t'as que t'as queue, ils étaient où là Ils étaient dans le bloc C'est deux fois là. Ah ouais ils sont branlent de toi quoi. Ouais, ouais, est fait. Fait. Mais pourquoi c'est mort Oh non J'en ai marre de trouver Ah là là t'as failli me faire tomber là je te jure Robotnik là on est moins gentil hein Viens ici Culé ben. Bah. Ah c'est là toi oh Bah tu vois moi je peux le toucher euh... ah, là, là, là ok merci, t'es mort bon, regarde t'es tue bah, il descend où je suis en fait bah, non, le... après il, faut, il faudrait le reste par là euh... non mais, non mais je suis obligé Regarde, ils sont, ils sont, ils se branlent de toi regarde. Non, mais on s'en fout euh... non il descend je pas, saute pas. Non, je saute pas je saute pas, j'attends juste qu'il vient il faut, euh, faut plus que je bouge oui, je en fait pas. Non, en fait je suis obligé de faire ça parce que sinon il va pas ah, ah, c'est pas... bon là il nous, nous en reste pas mal de carrière Ah oui il nous en reste encore un peu plus de côté allez je... allez oh t'es est encore mort non en fait. oh, c'est la dernière fois quoi. Bah, voilà c'est m'enrouler bah pour aller de l'autre côté parce que c'est fini en vrai j'ai reçu prendre 12 tels hein. ou knuckles tu vois qu'est ce qu'il fait il est sur un trampoline ou pas Attends. non mais il m'oublie pas hein non bande pousse. de Il pousse l'air Là on a quelques bugs. Moi j'ai remarqué un truc que t'es que en fait ils étaient dans le sol, dans le bloc. ça, en non pas lui c'est un niveau d'eau ah, Je sais pas si je peux te prendre dans l'eau. Avec la pression, c'est trop haut. Aïe! Ah, non c'est toi qui m'as frappé! Bah revoir au revoir! Au revoir. <rire> Aïe! Imagine, je peux récupérer des anneaux et tu reviens. c'est et... <rire> Au revoir! <rire> je suis où? Je suis là! Toujours là! Pour secourir courir! Chercher les anneaux! Non, si je peux! <rire> si je suis pas mort! Ah! Mort. Oh, pas... ah ouais faut prendre les bulles qui prend la bulle je porte pas mais bon on vient mais je crois j'ai mis infini live dans des vies infinies bon tant mieux parce que sinon, trop chaud. je vais sauter dans pique moi bon. <rire> une couleur bizarre pour moi. Ah, une bulle je pense qu'il faut la prendre hein. bah là regarde ça va bien bientôt plus vert Allez, -moi, ça va rien de la ah, mais ouais moi je peux pas se faire voler c'est à regarde là où je suis on... il peut pas me toucher le machin chien suis comme ça je... ouais je suis mort Regarde, voilà. et on peut monter tout ça mais non faut que tu sautes plus haut regarde faut que pas appuyer sur le bouton pour que tu sautes. voilà pas bah, moi Wow je passe c'est l'eau. ah c'est l'eau. l'eau est trop puissante pour mon ordi ou alors c'est PC qui fait des conneries, là, a là, là, ya encore là, ah ouais là, là, là, là, là, là, a des petites ah ouais là, là, là, là, ah y là, un bouton là, là, pas vu Je te ou pas dans nous. ah, non, <coughs> les Ah, oh, j'ai pu y aller appuyer sur le bouton, je suis passé à travers le but Voilà. Là, tu vois là, il y avait un truc qui on pouvait pas passer donc moi j'ai appuyé. Ah pris non, Peut-être. Ah, tu la bulle. Moi si je prends. bulle En plus tous les deux là, là ça bug. Oh putain mais j'ai pas pu voir à chaque fois. On de voir si quest ce que... Ah oh, c'était comme dans Mario 64. Tu fais quoi Bah non mais je l'ai j'en ai récupéré. Comment je se récupérer parce que j'étais dedans. pas Pourquoi je prends ça moi Eh hey, non non. Je suis bloqué dedans. La ah ouais, as Ah. ouais t'as pas fait de bulles a, Appuie. Appuie. non oh, bah, bon oh, bah c'est mort au revoir c'est reviens, reviens, reviens oh, oh t'es pas, oh, pas mort ah ouais la musique elle est en avance parce que parce que bah je joue bug en fait pour ça mais qu'est-ce que je fais à chaque fois que je retourne en arrière dans le pic voilà, bon, ça va, tu peux récupérer de l'air quand tu veux. Ah, mais moi je suis dans le pic. quest je tu Ah, ça monte Ah, ça monte Ah, quoi attendre que ça monte. Tu où encore Ah, je suis là. Il de gueuler comme ça. Tu dans l'eau. Tu as te faire au cul là. ton cul. tu meurs. Encore un niveau un monde où ça va laguer à mort. On les pierres. On avec ton ami. T'as pas de... Le il a de l'air en haut mais j'arrive pas à monter dessus bah nu. ouais t'es nul moi je peux pas prendre non oh t'as mis Attends en dernier moment en plus elle a pas donc c'est gaffe, les gars il y a sûrement peut-être un pitch hein. Attends. Faut attendre ah ah ah ah ah oh, bien fouillé faut pas que tu restes heureux hein. ça sert ça à rien Oh. Un un je contrôle les pieds. Moi je suis passé un. Oh c'est le pire niveau je crois. Enfin à la musique avec Bob. Mais Moi je peux fouiller. Moi je veux cheat avec.. Ah une bulle Une bulle Prends la bulle Prends la bulle bulle Moi on s'en fout. Ah Vincent c'était à la fin du niveau. Voilà oh, la tes d'agents. La... Euh oh Sonic Rose Sonic Rose <rire> Bon on va voir si mes talents dans l'ambirante... Euh, C'est un ambirante d'eau. C'est aussi une compétence. Donc on descend les rouges. ça tu ne suis plus. On peut pas avoir un bouclier et tout comme ça. Arrête Non, je peux pas me prendre en l'eau. Tu me vois pas non. Ok, il y a des bugs graphiques sur ouais, le Là, ça lag ici, je vois pourquoi. Il y a des endroits dans l'eau, ça bug pas, il y en, il y en a dans, dans il y a des endroits ça bug, il faut Non mais c'est pas doit être les graphistes, c'est doit être le PC qui doit jouer hein aussi. Ah merde ah, Les graphistes, ils ont changé les graphismes, parce que. Mais là tu vois, ça bug pas. Il y a des endroits que ça bug, c'est bizarre. Ah ok je peux un peu un peu. prends pas le bouclier sinon je te tue C'est n'est qu'il y a un téléphone du prends pas la bulle parce que... Attends on s'en fout de John dans l'eau Je vais te J'y prends pas le bouclier et moi ce que je fais je prends le bouclier Mais est-ce que toi tu peux... Non, tu voles pas, tu nages. Ouais. C'est pour ça que tu peux pas me prendre, en fait. Ah, enfin, je peux pas me prendre dans la de l'eau. Ah là, ça bug pas. C'est l'eau qui fait bugger. Ah ok. C'est les les kits, c'est pas bon pour. Tu, tu vois, les anneaux sont pas jaunes, ils sont orange. Ouais. Hum, attends, il, il en orange. Bien. il y a un bouton là-haut. Là. Je sais pas. Là-haut. Mais... Envoie un. Ah non, ouais, tu vois. Je vais voir si. Ah là ouais. Ah il est là Il était caché dans une télé Oh, ah, il est mort Je connais pas trop ce niveau, j'ai jamais été là Ah c'est mieux, est mieux. Oh, Il y a un partout Il y a un flou partout ça. Je déteste le flou hein. Dans les jeux vidéo moins il n'y a pas des pieuvres comme dans Mario. Il y a des pics, donc... Mais... Bois Prends la bulle Pourquoi les bulles ça permet de respirer, tu ouais, vois Je vais prendre cette bulle Bah t'es passé à travers le mur. Moi tout à l'heure je suis passé à travers le mur pour appuyer sur un bouton. Les cas l'acte 2. Oh le boss c'est trop chiant Ah oh, je me souviens du boss. Oh non. Oh, putain je j'ai le crever. Oh merde, je suis mort. J'ai failli crever. Même. Oh non c'est pas. J'ai bien, on a rien récupéré. Moi je pense ça. Allez, je vais.. Ah oh, merci. Ouais, quand t'as des rings et tout, tu... Un petit peu plus de sens de sécurité. Oh. Ça. Ah ouais ça va. Dès que je ramasse une bulle là. Je laisse trop longtemps dans l'eau. Ok. Bah c'est chiant en fait dans les niveaux d'eau parce que des fois faut s'arrêter, prendre une bulle. Merci T'es d'or. Hein. Ouais c'est vrai toi tu peux ramasser mes anneaux, c'est pas comme les bulles. Toi tu prends une bulle, euh, c'est fini pour Sonic. Ok, on y va quand ça tourne. Voilà, c'est toi qui perds tout le Non Mais attends qu'elle sorte. Non, le ring s'est passé dans le mur. Oh, oh, oh. il, en a, il en a pas là. Ouais, faut que je là comme toi. Je suis trop ferme de prendre euh, un problème, hein, Mais c'est lui qui avance. Ah ya. Tu le mais il y a plus ses pique. Oui. j'ai trop peur. pam pam pam pam pam pam Ah non, vas-y. Mmh ah moi il y a Vas-y tu le Vas-y si t'arrives à tuer. Tu nages. Oh, C'est moi qui l'a tué au final. Oh je me sens plus en sécurité là. Ah oh, il y a une bulle, ça va. A... T'as un indireint d'eau. Pourquoi on aurait pu faire un vrai d'eau! Ah mais à chaque fois j'arrive. Ah, ah là, je suis pas mort. Ah j'ai récupéré l'anneau. Non Je veux pas aller là moi. Bon. Ah je, suis... je me sens plus en secreté sans. Il y a un piège à la fin, On a terminé le niveau Wow, on a passé 5 minutes. Bon, oh. ah, alors on est passé 7. Il est long le niveau. Mais censé être un niveau rapide, par un jeu rapide par un jeu lent Ah oui, c'est vrai. Regardez au début. Bah là on a pas échangé nos manettes, c'est pas grave. Moi je continue une chronique c'est bien. Ah sauter parce que là on va avoir fait glisser la dernière fois. Mais toi tu glisses même pas oh, ouais. Putain je te passe, tu glisses pas. t'arrives pas à sauter. Toi t'arrives. T'as appuyé sur le bouton Ah non, ça décortait. <t 'en> Non, mais c'est lui Ah voilà Oh attends parce que... <rire> c'est quoi Ça vient euh, euh, euh, la caméra elle se fait plus là Je suis où Ah je suis mort mmh. Je suis rentré dans le mur sûrement. Je peux m'en guider Ok, Sonic il se reclut. Je suis encore mort ouais. Non, mon voilà, gars, t'es censé glisser à l'infini. Voilà. Je sais pas, c'est parce que je... je cours en même temps alors. Oh ouais. le ouais, Mais t'es obligé. Mais on ah, a déjà ça Mais il faut sauter de l'autre côté ah, J'arrive pas à y aller Ah ouais on l'avait déjà fait cette fois Attends tu vas oh, t -t Et je te dis... Ah voilà, ah. c'est chaud Je l'ai ça appuyé T'as appuyé 5 compter De ah ouais, quoi Ah ouais putain Ça va t'aider je te à chaque fois Je te donne Attends ah, Non tu vas plus que moi Ah t'es mort Et là j'arrive tranquille Voilà Et là je sais pas pourquoi j'étais mort à l'heure Je pas si faut appuyer sur le bouton. Je si franchement, ça sert ça... à On fait un vrai travail d'équipe. bien faire ça hein. tu veux tuer Sony pourquoi ah au oui, thé tu peux y aller non sauf là c'est pas compliqué en fait faire ça ce... ouais c'est pas compliqué ça là on est là ah okay. oh, ouais le boss oh je me rappelle du boss oh, c'était en moins 40, 40 minutes au boss Très bien du boss Genre tu peux pas le tuer Tu peux juste monter tout en haut et après c'est bon vers le boss Et franchement je devrais peut-être prendre tel. Et puis me modeler. Clairement Peut-être je peux terminer les niveaux je saute dans le pic Au bon, moins j'ai trop habitué d'appuyer sur la croix non, ah, de l'air. Enfin, de... Ah. Ah, non, c'est trop long. mais ultra lent, en fait. C'est normal. Ouais, mais il y a Ah, ouais, quand je saute, en fait... Euh... Oh, ouais, en tu vas, ouais. Euh, je suis bloqué, là. Il <rire> va te terminer, là. En vrai, là, ça va, c'est un ratif. le Mais toi, tu peux être un ratif. Je crois que ça aussi des télés, toi. T'as pas les boucles non. Bah j'ai plus, normal. Je me demande si toi tu les as pas en fait. Mais ouais, même je sais pas si t'as plus marché Je te ferai voir la vidéo. T'as plus marché sur le pic. Genre normal comme si genre... Euh... Bah, C'est normal. Mais... T'as fait prendre la vue Mais oui mais imagine il me reste 5 secondes et je meurs. T'as oui t'as les pouvoirs aussi Ah oh, ça c'est génial Ouais T'as pouvoir aussi donc si je prends une télé de, de la rapidité tu seras rapide aussi Oulalala oh C'est pas normal ça Ouais hein, tu vois là on est gros de euh, mur en fait ça se trouve que la grave, elle faisait la vitesse comme ça hein. Non, c'est lui que t'as pu. Prends l'anneau. On peut descendre en bas non, pas Ah si. Il y a un robot en bas, on peut. Ah oui, si, on pouvait passer en bas, mais c'était lent. Euh, non, ouais. ouais. non, prends pas ça. Il m'a pris. Non, prends ça, il m'a pris. Ouais, mais ça fait du ah ils sont lents, comme... ils sont pas là comme ça normalement. Normalement t'as plus de temps de réaction. Il y a moins de temps de... Je sais pas, si plus que c'est lent. Est-ce que t'as plus de temps de réaction ou moins C'est moi. Oh putain Il n'y a pas de bulle aussi. Oh c'est ça que t'as Ah pour pourquoi Là on entend un... Il y a pourras pas plus, Je oui, t'inquiète hein un peu genre. Ah bah c'est là, bon, les... oh, là. Ouais. Et là ça te le bosse m'as pris du tu m'as tué et tu m'as lâché Ah, à dire cette bosse moi je rentre tout seul ah c'est bien mieux comme ça tu as vu on est sorti de l'eau c'est bon ça veut plus Mais là de base là je... on est là parce on est dans l'eau il va remonter sur peut -être le boss là. Non Ah si il a un bouclier On peut l'attaquer mais je sais qu'on oui. monte juste en... Oui. Super le chien, tu peux pas me prendre yeah. Je suis mort genre comme euh, si j'étais mort normal pour coup. Non, attends. coup. Voilà. C'est ça que j'avais fait quoi Merci le bouffon. Hein. Faut pas rester là parce que sinon tu meurs. c'est bien utile. Ok. Bien. On a tué, euh, j'étais mauvais côté. Mais je peux pas avoir un anneau s'il vous plaît. Pas un bouclier parce que le euh, bouclier je peux pas le garder. Quoi. Ah ok, quand okay. okay. tu vois je peux frapper mais ça sert à rien Ouais mais je crois qu'il faut juste monter Putain vas-y j'ai plus d'hommes Enfin j'ai plus de bouclier Faut que je Ouais mais t'es bougé là ouais. Non c'est pas... Euh, c'est haut que ça. Enfin, c'est haut mais pas haut. Mmh. Ah tu vois... Il va être terminé après. Imagine il y a 4 et Eh bah ben non en fait 4 fois. Non tu m'as poussé. Mmh. si tu m'as poussé en me... En fait tu m'as pris et du coup tu m'as poussé après. Mmh. Mais tu m'as pris mais tu me lâches direct en fait. Parce que je suis trop lourd. Et là je vais me Enfin On a jamais été sur moi. Bah enfin on a gagné Ouais il fallait juste le monter en fait Oh clairement Euh... On vole non <rire> What the fuck Il est très bien sur ouais. bah, On a la Bah on va J'ai oublié C'est ouais, Ouais bon on va s'arrêter là, bon je continue On va s'arrêter là, là, là, là, là On va regarder d'avoir regardé Ah mais c'est pour bon, leur montrer un, un truc à la fin quoi Pour Sonic 1 multiplayer Bon là je suis tout seul <rire> mais c'était quand même Sonic 1 multiplayer c'était marrant Bon il y a des fois il y a eu des lags je sais pas pourquoi je, je, je, je, je, je, je, je, je sais pas pourquoi il y a eu des lags tout à l'heure Bon, peut-être parce que, euh, non, j'arrive jamais. Non, parce qu'en fait, des fois, mon ordinateur, euh, met des pubs, sur, euh, sur Internet. Parce que je pense, que oui, c'est c'est Internet qui fait bugger le jeu, en fait. C'est plutôt ça. Et en même temps, quand il y a de l'eau et du feu, ça bug à mort. Je, je, je... je pense que c'est ça aussi. Donc, merci à tous ce regardez cette vidéo. Alors, okay, alors, <coughs> si vous voulez un épisode 2, bah, nous, et, puis, voilà. et si vous voulez un épisode 4 aussi. Bah, <rire> Si vous voulez un autre épisode, mettez des commentaires. Si vous n'en voulez pas, on n'en fera pas. Et De toute façon, on pourra faire un exploit parce qu'en fait, il y a un sauvegarde de sauvegarde. Après, si on a envie de changer le deuxième jeu, Genre le premier, on peut prendre Nukle, Stead ou Sonic. Deux Sonic. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la bientôt. Ciao.